Gérald, on y va ouais, Allez Ok, ça marche. Tu vas bien Ça va très bien. Super. T'es content d'être là <rire> Oui, ouais, ouais, très content. Euh, je, me je me demande me... un peu comment je, je, ça va se passer, mais très content. <rire> ça va bien se <rire> passer, en tout cas. <rire> Alors, toi, je sais que tu as commencé le dessin à 9 ans, Gérald. Mais à part ça, tu faisais quoi quand étais petit Eh ben, écoute, euh, un petit peu de dessin en étant jeune, mais en fait... Pas tant que ça. Euh, j'ai eu des étapes, en fait, des phases où j'ai bien aimé dessiner. Comme tu dis, euh, 9-10 ans, euh, il y a eu un moment où j'étais passionné de ça. Euh, après, c'est revenu un peu plus tard, vers une vingtaine d'années. Euh, et j'ai relaissé tomber ben, dû après au travail, à tout ce qu'il y avait, et jusqu'au jour euh, un peu avant 40 ans, euh, où vraiment j'ai repris. Et voilà, ça m'a pris… Euh, voilà, toutes tout mes autres temps libres sont passés à l'as. Et en fait, maintenant, il euh, n'y a plus que la peinture. Donc, euh, qui devient un temps libre. Et puis maintenant, une activité aussi euh, à temps complet. Génial. Et c'était quoi ton but dans la vie quand tu étais petit mon but, quand j'étais petit, j'étais plus. Euh, bon, ça reste sur les animaux, tu vois. Euh, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Euh, euh, après, j'ai eu envie d'être garde des eaux et forêts. Euh, bon, à chaque fois, des trucs qui étaient assez compliqués au niveau des études. Donc, euh, bon, bah, je ne suis pas parti du tout là-dedans. Euh, mais c'est vrai que je rêvais de travailler dans le monde animalier, tu vois. Euh, et bah, d'une certaine façon, je me dis qu'aujourd'hui, euh, je travaille un peu dans le monde animalier à ma façon. Donc euh... <rire> Super, c'est exactement ça. En plus, c'est ce que j'allais dire. Génial. Donc, on disait, tu as commencé le dessin à 9 ans, toi. Et si tu te serais vu du haut de tes 9 ans, toi qui as fêté à cette année tes 46 ans, euh, ça t'aurait fait quoi de te dire « je vais vivre de mon art » plus tard Tu te serais imaginé ça Non, je aurais pas cru. C'était ah. vraiment quelque chose qui… Euh qui n'aurait pas été envisageable. Euh, enfin, des parents qui étaient très commerçants, tu vois, donc euh, avec des bases où euh, tu vis pas d'art, c'est pas possible. Donc, euh, donc automatiquement, non, j'avais pas du tout cette vision-là des choses. Très intéressant. Et euh, du coup, j'ai cru comprendre que toi, tu avais pas mal d'opportunités en ce moment, que ça se passait bien pour toi, mmh. et euh, es en train de nous préparer un gros événement là bientôt. Si si si Là, je suis en train de mettre en place une expo donc c'est au musée d'art contemporain de Lens en fait c'est c'est une association c'est coup de com et en fait ils m'ont repéré sur Instagram euh, ils m'ont contacté et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire une expo, même au début, individuelle. Donc, j'ai trouvé ça bah, génial parce que le lieu, il est vraiment extra. Euh, et en fait, euh, bah, là, ça se prépare. J'accroche à partir de vendredi dans trois, quatre jours. Donc, euh, et ça démarre au 15 octobre. Donc, euh, c'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas. Euh, et c'est vrai que euh, même par rapport à ce que j'envisageais, ça m'ouvre des portes que je, je n'envisageais pas. Donc, euh... Tu me bloques parce que tu réponds à ma question que j'allais te poser juste après. Ce qui était, tu te serais imaginé en arriver là un jour En fait, du coup, pas du tout. pas du tout. Pas du ouais. tout. Même un an en arrière, j'aurais eu du mal à envisager ça. Donc, euh, même si j'avais démarré euh, un début de carrière, je ne pensais pas que ça allait se profiler aussi vite. Euh, bon, ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais c'est vrai que là, sur quelques mois, les choses, elles bougent super vite. Euh, les grosses expos, les entrées en galerie, enfin, euh, voilà, plein de petites choses qui font que vraiment… Euh, non, je m'y attendais pas. Trop euh... oh, cool. Donc, du coup, tu as des projets pour après, là Parce que tu as beaucoup de projets qui arrivent très prochainement et tu as des projets… À plus ou moins plus grand Alors, terme, -dire je t'avouerai que là, maintenant, je suis même en train de voir, alors, d'une certaine façon, pour promouvoir mes toiles, euh, je vois les marchés de Noël, ce qui est peut-être pas forcément le meilleur endroit, mais je fais aussi un peu de dessin à côté, euh, des nus sur fond noir, des choses comme ça, que je, qui sont beaucoup plus abordables, on va dire, pour faire un cadeau de Noël qu'une toile originale donc, euh, donc en fait je vais baser un petit peu ma démarche commerciale sur la vente de mes dessins, euh, histoire de dire d'amortir les coûts des locations de chalet et ce qu'il peut y avoir comme frais euh, à côté euh, et à côté de ça pouvoir promouvoir encore un peu mes toiles pour que les gens voilà, voilà c'est euh, à force dans mon secteur je commence à un petit peu être vu, à tout petit peu être reconnu donc euh, automatiquement je cherche encore de la visibilité au maximum Très très bien Très très très bien et pour cet après-midi, quels sont tes projets? Je fais des projets à long terme, à très court terme et à moyen terme. Du coup cet ah, après-midi c'est quoi le programme de, la, de ta vie d'artiste? Alors, pour cet après-midi, je t'avouerai qu'il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en place parce que là, déjà depuis ce matin, je suis en train de revoir chacun de mes tableaux, c'est-à-dire les, les poser sous lumière pour voir s'il n'y a pas de défaut dedans parce que comme là, ils vont être sous des, des lumières d'expo, de, le moindre petit défaut dans le vernis, donc je repasse tout pour que vraiment euh, ce soit top. Euh, C'est pareil, vérifier qu'il y ait bien des accroches, qu'ils soient bien signés, préparer les conformités au cas où pour vraiment que tout soit bien organisé. Euh, et en même temps, je prépare aussi, parce que sur cette expo, comme je te dis, j'ai essayé à mettre un certain niveau. Euh, là, je suis en train de préparer un flamant rose qui va faire entre 2,50 mètres et 3 mètres, qui va être juste en entrée d'expo sur un pilier arrondi, en fait. Donc, je l'ai fait sur papier, hein, simplement, euh, et qui va être mis comme ça, juste en, en, en entrée d'expo. D'accord. Pendant qu'on parle de tes animaux et de tes peintures, j'ai une question de piège pour toi, Gérald. Toi, qui peins plein d'animaux et qui sont très colorés, si tu devais choisir un seul animal et une seule couleur Qu'est-ce que ce serait Alors, une seule couleur, c'est très difficile. Euh, un seul animal, euh, c'est pas facile non plus. Euh, mais c'est vrai que j'adore tout ce qui est animaux domestiques, tu vois, chien et chat. Si vraiment j'étais obligé de ne peindre plus qu'une chose, ouais, euh, ce serait peut-être plus les chats, les félins ou le lion, tu vois. J'hésiterais vraiment. Là, euh, mais après, une couleur, oh, mon Dieu <rire> euh, eh ben écoute, si vraiment j'en ai… Alors, c'est euh, du bleu. Du bleu. Du bleu. Et ben, je vais Le... mettre un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Je ferai un petit montage. <rire> <rire> je uh, tu disais que ça fait un an que ça commence à vraiment bouger pour toi et encore plus uh, ces derniers mois. Et justement, ça fait un peu plus d'un an que tu as rejoint notre accélérateur d'artistes. Uh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi alors, euh, moi, ce qui est intéressant quand j'ai rejoint un, un accélérateur d'artistes, en fait, c'est que oh, je m'étais déjà installé avant. Donc, j'avais déjà mon idée de partir dans mon domaine de la peinture et du dessin. Euh, le problème, c'est que quand tu t'installes, tu ne sais pas réellement où tu vas. Enfin, franchement, dans le mode artistique, euh, je me suis lancé, en plus, juste avant le covid donc, 15 jours avant, je me suis retrouvé dans un truc, toutes les expos qui fermaient, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que euh, Mon projet, il ne part pas au bon moment. Euh, et en fait, d'une certaine façon, euh, Artiste Plus, il m'a apporté des, des conseils que j'avais peut-être besoin au début de la, de la motivation. Enfin, là, bien que la motivation, je l'ai, euh, mais les conseils et, que j'avais besoin sur des choses où c'était pour moi trop flou où euh, justement je partais dans quelque chose euh, qui n'était pas concret, enfin, voilà. et le fait d'avoir des conseils avisés, alors j'en ai pris, il y en a certains où on n'était pas forcément toujours d'accord, on a tous nos points de vue aussi, mais euh, la visibilité, comment se mettre en avant Déjà, sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai bien évolué, même si je ne suis pas encore au niveau que j'espérais. J'ai déjà bien évolué. Euh, L'apport d'un site Internet, ce qui était aussi important pour moi, parce que j'avais fait quelque chose, mais ça me convenait pas. Euh, mmh. Voilà, donc euh, Et puis, euh, ce que j'aime bien, c'est ce l'effet de groupe un petit peu. Voilà, qui est assez sympa. Donc, euh, l'entraide aussi entre artistes. Euh, voilà, tu parlais tout à l'heure de ma grosse expo. Moi, c'est vrai qu'on me l'avait proposée en individuel. Je l'ai partagée avec quelqu'un de, de la communauté aussi, euh, juste parce que, ben voilà, je trouvais j'aimais bien ce qu'elle faisait. Puis il fallait un fil conducteur. On était dans la même idée des animaux. Euh, donc, enfin, euh, c'est voilà. Très bien. Donc, du coup, si je me bien, tu recommanderais euh, donc, notre programme. Oui. Très, très bien. Bon, ben, ça fait plaisir. Et du coup, ta carrière, elle commence à sacrément décoller, on va pas se mentir. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à donner aujourd'hui à un peintre, par exemple, qui, qui commencerait ou qui envisagerait tout juste de commencer sa carrière ou de se professionnaliser alors, la première chose que je pourrais dire et que, qui, moi, me trouve, je trouve le plus flagrant, euh, les gens qui peuvent avoir une idée qu'un artiste, ce n'est pas quelqu'un de courageux ou qui ne travaille pas forcément tous les jours ou comme il veut. Euh, moi, avant, j'étais artisan. Euh, Aujourd'hui, je travaille encore plus que quand j'étais artisan. Si je compte mon total d'heures… Je travaille 100 fois plus que, que quand j'étais artisan. Mais par contre, euh, le plaisir que j'ai à le faire, il est incomparable. Voilà, est, je ne vais pas dire mon boulot d'artisan, j'aimais. Hein. Mais à côté de ça, aujourd'hui, ce que je fais, je, ouais, c'est plaisant, c'est sympa. Être, que les gens euh, aiment ton travail, te le disent. Te, même parfois, c'est un peu gênant. Mais euh, c'est voilà, une situation très agréable. Et puis, euh, voilà c'est euh, le fait d'être euh, vu comme un artiste. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Euh, c'est un cap pas à passer. Mais je pense qu'aujourd'hui, je l'ai largement passé. Tu vois, euh, voilà, si aujourd'hui, c'est vrai que tu me demandes, moi, mon boulot, c'est artiste. Euh, Il voilà, n'y a, a, a plus rien d'autre que j'ai envie de faire, d'une certaine façon. En... On verra, hein, dans dix ans peut-être, que je ne sais pas, mais aujourd'hui, je me dis, euh, les possibilités sont énormes et euh, je peux encore faire ça pendant des années parce que des idées, j'en ai à foison. Euh, je ne vais pas assez vite à travailler si je veux pour rétablir mes idées <rire> donc euh, automatiquement je me dis je peux continuer encore pendant très longtemps et euh, avec des idées encore même variées même si aujourd'hui je me suis vraiment mis dans un style je sais que je continuerai les animaux mais j'en ferai aussi de façon différente à un moment parce que j'aurai besoin d'en faire des différentes et, euh, voilà Super, super. tu m'envoies beaucoup de bonnes vibes là tu as l'air vachement épanoui dans ce que tu fais quand même Ouais, franchement euh, je me sens vraiment euh, libéré d'un poids en fait. C'est quelque chose euh, avec mon côté artisan euh, qui était dans un domaine de un peu l'urgence. C'est-à-dire même si tu as du travail régulier, il y a toujours des urgences qui se mettaient. Je me rends compte que j'avais pas une vie tranquille. Enfin euh, tranquille. J'avais une vie euh, qui ne pouvait pas être organisée. D'accord. Avec toujours des surprises, avec toujours des trucs, des imprévus. Ouais, tu étais plus dépendant de ton activité euh, auparavant. En fait. C'est ça. Et puis, bah oui, c'est une activité où les gens, ils sont embêtés, tu les laisses pas tomber. Ouais. ouais, ouais tout à fait. Voilà, euh, donc, automatiquement, tu t essayes à te mettre en quatre, même si t'as que deux bras, t'essayes euh, à en faire le maximum. Ouais. Du coup, tu recommandes une activité d'artiste peintre pour toi, pour ouais. la santé, pour l'épanouissement, c'est conseillé. Si franchement, on en a envie, je pense qu'il faut pas hésiter, mais il faut savoir que c'est du travail, du travail et du travail. C'est... Euh suis dit c'est pas du tout ce que les gens ils pourraient imaginer donc euh, moi je m'en rends compte en me discutant un petit peu avec les gens où ils me disent ah oh, bah ça doit être cool maintenant ton boulot euh... alors, je dis oui c'est vrai ça me plaît donc euh, mais je bosse même le dimanche c'est du lundi au dimanche c'est des fois jusqu'à pas d'heure c'est voilà mais euh, est-ce est... est -ce que c'est encore du travail vu que c'est ta passion alors la peinture pas forcément mais tout ce qui est organisation à côté, tout ce qui est euh, communication, je le considère quand même comme un travail. Tout à fait. Donc, euh, alors les gens, parfois, ils ont dit, ils n'ont peut-être pas l'impression, parce que tu es sur ton téléphone, tu fais des trucs, mais euh, c'est un travail. Donc, euh, je sais que sans ça, euh, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Je n'aurais pas eu euh, ces opportunités. Donc, euh, parce que mes deux opportunités, ça vient d'Instagram. D'accord. Voilà, c'est vraiment euh, les deux meilleures opportunités. Euh... Ah non, excuse-moi, je dis une bêtise. Une Facebook et une Instagram. Donc, euh... Comme quoi, c'est indispensable les réseaux sociaux. Comme quoi, bah, ça aide. Dans tous les cas, c'est un point de levier qu'il faut absolument mettre le doigt dessus. Tout à fait. Bon, bah, écoute, Gérald, merci beaucoup pour ta présence. Euh, je crois que tu as pas mal de travail avec ton expo. Est-ce que tu as besoin d'un petit coup de main Ha Alors, euh, je pense pas, parce que je crois que j'en... Alors, si, un coup de main. Si, j'ai besoin d'un petit coup de main, excuse-moi. Euh, si, parce que euh, je vais encore faire appel à toi et à la communauté, histoire de pouvoir euh, euh, mettre une publication sur une vidéo qu'on vient de, de mettre au point, pour promouvoir l'expo. Et là encore, euh, les pubs vraiment Facebook, comme tu les as expliquées, pour les mettre en place... Je préférerais pour la première, surtout celle-là qui est importante, tu vois, euh, que euh, ce soit toi qui m'aide à la mettre en place, tu vois. Donc euh, voilà. Euh, si j'ai besoin d'aide, pour l'instant, c'est ça. Parce que dans le reste, je pense que jusque vendredi, je suis bien organisé, même si les journées elles vont être chargées. Euh, mais normalement, je suis, je suis bien dans le timing. Bah, écoute, on essaie de se tenir au courant très rapidement pour ça. Alors. Ça marche. Un mot pour la fin, peut-être, pour les gens qui regarderont cette interview. Euh, un mot pour la fin, euh, si vraiment vous souhaitez être artiste, mais franchement, n'hésitez pas. Si c'est vraiment vous, ce que vous avez au fond du cœur, il faut y aller parce que c'est une fois que ça commence à démarrer, c'est qu'un plaisir. Très bien, merci Gérald. Merci Maxime, bonne ouais. journée.